Amen. Amen. Que les nom du Seigneur soient bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir aimer nous, nous retrouver encore ce matin. Surtout d'avoir aussi la joie de pouvoir chanter de tout notre cœur à l'endroit de notre Dieu et d'entendre aussi cette parole merveilleuse. Que Dieu bénisse richement mon précieux frère et le roi en est encore davantage. Nous sommes heureux parce que nous pouvons voir le Seigneur agir ainsi. Amen. Nous voulons prier encore davantage pour qu'il utilise encore puissamment. Qu que nous soyons tous dans la joie et vraiment les servir de tout notre cœur. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là vraiment que le Seigneur, notre Dieu, te verse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous ce matin, et tout ce qui est venu de loin comme de près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 être un peuple qui, auquel et il a aussi accordé la grâce d'avoir des oreilles ouvertes pour pouvoir entendre. Et, et aussi un cœur qui doit être touché pour réellement être ramené à lui, afin que nous nous confions toujours toute notre vie à celui qui nous a beaucoup aimés. La Bible a toujours raison, hein. qu'on soit l'homme, qui se confie dans nous.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 leur vie hein, où il est déjà venu où les vrais adorateurs alléluia lui c'est la vérité manifestée la vie, je suis le chemin Amen. la vérité et la vie et grâce Amen. pour nous réellement de pouvoir réaliser cela que nous ne suivons pas des hommes nous ne suivons pas quelqu'un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 Et parle-nous, Père Saint. Seigneur, nous pouvons aussi nous écrire comme cette femme Les Deschèmement, je suis le mien qui tombe sur la terre. Seulement une parole de toi, mon bénévole Père Saint. Ce matin, il consolera encore nos cœurs. Déjà, tu as réjoui nos cœurs. Nous voulons encore davantage, Père. Nous accrochons à toi de plus en plus, Père Saint. Nous te désirons plus que toute autre chose, mon bénévole Père Saint. Nous vivons pour toi, mon bénévole Père. Nous voulons encore vivre davantage pour ta gloire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 Donc, lorsque la parole est exprimée, il y a toujours une pensée derrière la parole. C'est ça qui veut effectivement que d'abord vient la pensée, ensuite la parole. Amen. Donc quand elle est exprimée, c'est pour -ce ça vous, vous voyez très bien comme euh, en tant qu'enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons vraiment veiller sur notre langue. Amen. Amen. Amen. Amen. Vraiment. Si le Seigneur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 il va, va peut-être, ce n'est pas avec le pain, il va vouloir faire le point, mais il peut vous détruire. Vrai, vrai, vrai, vrai. Avec sa propre langue. C'est ce que Jérémie criait aussi, effectivement, de, avec la langue que vous avez, c'est pour ça que vous avez la Bible dit que par tes paroles, mm. tu seras condamné. Mm. Par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Amen. Il faut vraiment que vous veilliez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 Nous comprenons que c'est nécessaire. Elle dit une chose, effectivement. Je voulais quand même dire cette écriture sur la langue. Mon frère, beaucoup, tu peux aussi regarder cela. Je pense probablement dans Philippiens ou dans Jacques. Merci, mon Père Német. Que Dieu te bénisse chez moi. Alors, nous pouvons dire cela dans le livre de Jacques. Je te répète tout cela aussi. Que nous puissions voir la chose. Comme cela, merci, mon Père Il y a cela. Mais Jacques, chapitre 3. Alors, nous, nous allons dit, dans hein, chapitre 3, on dit, oui. <coughs> verset 2 dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Oui. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Oui. » C'est extraordinaire. Oui. « Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent,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 Vous savez, frère, vous pensez que Dieu ne vous connaît pas Amen. Dieu vous connaît. Amen. Tout ce que vous dites là gauche oh, et à droite. Vous savez un jour, j'ai disais, j'ai dit, dit soeur, frère et soeur, vous ne réalisez pas, mais que Dieu a la grâce. Mais que Dieu nous aide pour que nous puissions être vraiment euh, protégés et bénis Regardez une chose, bien aimé, frère, c'est que le Seigneur nous dans les scènes d'écriture. Il dit, mais qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. S'il y a quelqu'un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 Dieu ne va pas se révéler aux païens. Alléluia. Quand il voulait, il a posé la question à ses disciples. Il dit, mais que vous donc que je suis moi le fils de l'homme La foule ne comprenait rien. Le pharisiens et sa le salucier ne comprenaient rien. Il l'observait, tu dis, mais vous vous souvenez de ces jours-là, je crois, dans la matière, il dit, mais, mais, mais, mais tu nous tiens comme ça en l'aise je dis, dis-nous, dis-nous si, si tu es Christ. Mathieu, je pense, hein, je pense. Je pense que je si je, je peux le trouver là, au niveau de Mathieu. C'était les jours où il était au temple, il tournait quelques, Là, effectivement, on l'attendait. je pense que c'est cela qui, et, et alors, il, il venait lui poser des questions, il me posait cela. Je pense c'est dans Mathieu ou dans Luc. Alors il dit, mais, mais tu, tu nous tiens tellement si longtemps, fais-nous hein, fais -nous savoir effectivement si tu es, si tu es l'Église ou, ou, ou, ou quoi, effectivement, je crois que c'est dans la ou dans quelque chose comme cela Mais, mais pour, je pourrais le dire tout à l'heure, effectivement, comment tu es mon frère Condé. Mais je aimer quand même le dire pour vous tout à l'heure, effectivement. Et alors il dit, mais je pense que c'est dans le champ. Je pense que c'est dans le champ. Il a dit, je ne sais pas si ce c'est dans le champ. Il a dit, mais...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 Alléluia. Les aveugles le voient, Amen. le voie témoigne, les malades sont guéris. C'était la réponse. Amen, <rire> Amen. Donc, lorsqu'ils pouvaient voir cela, effectivement, ils étaient sur certain que c'est celui qui descend. Il a déclaré ça, vous dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit, celui lui ce que tu verras descendre. Et ah ben c'est celui-là. Il dit, j'ai vu, je rends témoignage. Quelques temps après, il devient aveugle. <rire> Oh, Alléluia. Allez, vraiment, il posait la question, est-ce bien à lui ou pas à lui Et ainsi, il marchait avec ses disciples, leur poser la question de pouvoir savoir, mais en fait certainement les gens se posent beaucoup de questions. Mais que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme Les gens disent, les indices, je suis Jean-Baptiste, les autres, Dieu ceci et là Il dit, mais et vous Amen. Dis-vous donc que moi je suis le fils de l'homme. Vous êtes silencieux et calme. Simon Pierre répondit Tu es le Christ. Amen. Le Alléluia. fils du Dieu vivant. Il Dieu Dieu oui. heureux, Simon, fils de Jonas, oui. Car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont remédié cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Il t'a remédié cela. Les pharisiens les Salut n'avaient pas reçu cela. Il t'a donné. Dis-nous franchement. Mais il dit, mais, mais je vous l'ai dit, même si je vous l'ai dit, mais vous ne croyez même pas. Ah, il bien la réponse, de à répondre Chapitre 10, toujours, hein. chapitre 10. Il dit, c'est ici, verset 24. Il dit, mais le juif l'entourait et lui dit, mais jusqu'à quand tiendras tu notre esprit en suspens. Si tu es requise, dis-nous le franchement. a répondu, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Amen. Le âge de Jésus au nom de mon père rend témoignage de moi. Amen. Mais vous ne croyez pas. Amen. Amen. Alléluia. Mais je l'ai fait, vous le voyez bien. Mais vous ne croyez pas. Ils étaient loin. Les seigneurs accomplissait ce qu'il avait dit sous leurs yeux. Mais regardez loin il voyait Moïse, il voyait les. Il dit, mais je suis celui que Moïse a parlé. Alléluia. Et puis quand il a posé la question à ses disciples, c'est ce moment-là que Pierre répondit, mais tu es. Heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui vous venez ça. Il dit c'est mon père qui donne dit, Sur cette révélation, prête attention. Sur cette révélation, je bâtirai pour lui. Amen. On ne part dans l'enfer pour pourront point contre elle. Regardez bien ceci. Il dit révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée.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 Ils il étaient à toi et tu me les as donnés. Jean c'est n'est-ce pas? Mm. Personne, ils ont donné ta parole. Ils ont reçu ta parole. Mm. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Mm. Ils sont dans le monde. Moi, je ne suis plus dans le monde. Gardez-le. Ils ont reçu ta parole. Mm. Ils ont cru, je suis reconnu effectivement que je suis sorti de toi, et s'ils sont accrochés à ta parole, à toi, c'est pourquoi il a dit, mais sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité, je vais sanctifier moi-même Donc ces hommes-là avaient une certitude et dans leur cœur, leur âme, que Jésus le Christ était le point final pour eux tous. Amen. Amen.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 Promesse en disant que j'ai serré avec vous tous les jours mmh. jusqu'à la fin des temps. Il dit, mais je ne vous laisserai pas en fait je vous appellerai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mmh. Amen. Et qu'il ne peut recevoir parce mmh. qu'il ne connaît point. Mmh. Mais que vous, vous connaissez. Alléluia. Parce qu'il est avec vous Alléluia. et il sera en vous. Amen. Amen. Donc, ces hommes-là, ils avaient l'assurance de ce qu'ils avaient entendu. La certitude et la vérité de cet homme Jésus qui avait déclaré effectivement ces paroles et qui leur a prouvé effectivement que ce que lui disait était vrai parce qu'il était mort de nécessité. Il ne parlait pas comme un esprit, mais un homme. Mon frère et ma soeur, ces disciples-là, ils avaient une certaine assurance que. Aucun autre, parce que d'abord, vous savez, ils avaient connu effectivement ce qu'on leur avait parlé de, de puissant Élie. Vous connaissez, non? Jusqu'à quand on a accroché le côtés à côté, pas Vous avez qu'effectivement, effectivement, c'est puissant Moïse, d'abord. C'est prophète aussi puissant pour lequel il s'était accroché. Nous croyons en Moïse, effectivement, c'est un puissant prophète. Il est, il est monté au ciel, c'est un puissant prophète. Donc, il savaient cela. Donc, quand il priait, quand il se Dieu, leur cœur était, mais ces hommes-là, et ces jours-là, quand cet homme de Galilée, frère, était venu au milieu d'eux, il le prit, ses disciples. Jean-Jacques, elle s'est dit, ils ont monté effectivement, là, sur la montagne. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Il fut donc transfiguré. Alléluia. Ses vêtements sont devenus comme blancs comme du foulon. Tellement, tellement si blanc. Qu'est-ce qu'il vit effectivement? Il vit Moïse. Et puis cet homme dégagé à côté. Oh. C'était une chose qu'il connaissait. Moïse, un, un puissant prophète, des législateurs qui a eu le pouvoir effectivement amener la parole au peuple de Dieu. Et...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 Et nous sommes heureux, et nous sommes sûrs et certains sûr que la tour va très bien, nous sommes dans la parole. Alors il lui est Et la voix sortie du avait dit, celui-ci est Lucie, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, écoutez-le. Cette expérience, effectivement, les a beaucoup marqués.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 Plus avant avec lui, Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui-ci. C'est le Dieu de vous. C'est le Dieu de lui Amen. Le Dieu de tous les prophètes. Amen. Parce que la parole a confié lui Écoutez-le. Je n'ai pas dit écoutez-moi. Mais yeah. lui. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, ils avaient la certitude. Que Jésus était vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Oui. De tous les prophètes qui ont existé, mmh. il était l'unique. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Oh oui, parce que Dieu prend plaisir de demeurer en lui. Ils ont compris. Parce qu'ils savaient une chose. Et il n'y a pas trois dieux comme on a expliqué, parmi le les païens, Il n'y a pas de Trinité, effectivement, il n'y a qu'un seul. Écoute, Israël, l'éternel notre Hallelujah. Dieu. Il est lui, Seigneur. Et c'est comme ça qu'il dit. C'est ainsi que nous tenons pour d'autant plus certain. Donc avec l'assurance, c'est dit que cette parole prophétique à laquelle vous faites bien répéter. Comme les langues.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 Était vraiment à la piste. Par la parole. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous vous souvenez encore? Mm. Quand, quand les gardes sont allés, ils nous écoutent. Mm. Mm. Ils sont retournés. Et mm. lui, pourquoi vous revenez sans l'homme que nous avons demandé de Il dit, nous étions là. Jamais homme n'a parlé. Amen. Mm. Amen. <rire> À parler comme cet homme jésus quand vous êtes là dans sa présence lorsqu'il vous parle et bien, il parle à la foule effectivement mais vous réalisez une chose Amen. que ce qu'il dit vous concerne même si il disait dans votre cœur Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. même si elle est de tourner donc quand il parle la parole vient vers vous tu peux te cacher tu sais que ça c'est vraiment wow. moi vous, vous souvenez encore frère lorsque l'on avait la femme la femme là surprise en flagant des vous termes vous souvenez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 Ah, nous, nous devons aimer cet homme. Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La grâce par Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous Amen. savez, je ne sais pas que Dieu nous aide d'avoir autant d'amour. Amen. Vous la grâce qui nous a autour avec leur pierre. Il dit oui, ici nous voulons accomplir. Il dit, il n'y a pas de pas, il y a pas de problème. Moi je ne vous ai pas condamné. Vous savez, il n'y a pas de problème. Il dit simplement une chose. Qu'il soit béni, mon Amen. Quand nous sommes dans le trouble, Amen. quand tous les hommes peuvent de nous pas de quoi. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Il y a un rédempteur Amen. Amen. Amen. Il y a aussi un avocat pour toi. Amen. Amen. Même si Satan se tient là, tes oh péchés sont rouges comme les camoines. Et vont t'as surpris dans les, les flagrant délit de ces îles. Mais si tu es con là, change une chose. Il y a un Il est monté dans le hauteur. Il a mené captif la câble de C'est pourquoi ne demeurez pas dans votre péché. Répondez-le. Confessez-le et demandez pardon. Il vous rendra blanc comme Quand il, oh, il est bon. C'est parce qu'il est mort pour ses péchés. Il vous rendra blanc comme la neige. Il vous est justifié. C'est comme si vous n'aviez même pas péché. Amen.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 Isaïe 55, à notre Dieu, amen, qui amen. ne se lasse pas de toi. Amen. Donc, lorsqu'on se rapproche et on se reprend, on demande Pardon, Seigneur Le Seigneur entend. Alléluia Et il accorde cette grâce. Amen. Le pardon, effectivement, dont tu as tellement Alors, quand tu es justifié, il te lave et tu nettoies. Tu es pur et tu es mis dans la Alors, la femme, là, maintenant,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 Quand je vois ça, j ai, j ai des frères, je ne peux pas pointer un frère du doigt. Amen. Je vous amen. Mais ne viens pas non plus toujours avec des bêtises ici, frère. Mmh. Mmh. Comme il dit, il ne va pas pointer du doigt. Alors je fais, ne faites surtout pas ça. Mmh. Mmh. Une fois, une fois. Mmh. Minutes, oui. que, on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Quand on parle de pardon, c'est pas que bon maintenant, j'y vais comme on dit, oh, nous sommes sous la grâce, on fait n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez là-bas, mais quand vous venez ici, frère, ici on doit faire ce que Dieu veut. Amen. On reconnaît qu'un homme peut tomber, une femme peut tomber, je vais pas, on va pas On va prier. mais quand ça devient 50 fois, oui, il ne faut pas mélanger les écritures. Oui, le Seigneur a dit cette fois, cette fois, cette fois. Amen. Oui, chaque chose est à sa place. Amen. Vous voulez jouer avec l'esprit de Dieu qui donne la parole Vous vous tuez vous-même. Un fils de Dieu, il a la grâce de ceci, de ce que quand il a manqué. Il veut venir dans la maison de son père Amen. pour être corrigé. Amen. Il ne va pas Amen. se mettre des couvertures des, Amen, des écritures Amen. pour se justifier. C'est un démon. Quand Amen. tu, Amen. tu, tu es procédé, tu te justifies beaucoup. Donc, regarde si la porte te dit Ah Amen. Fais Ne va ah, pas, bouger il y a assez quand même. Il faut comprendre, laisser. Et, et moi, j'ai fait ça parce que, parce que, parce que, parce que. Il n'y a pas de passeur. Je reconnais mon tort. Amen. Amen. Vous savez, c'est David qui l'a dit, non? Mm -hmm. Et relâche. Mm -hmm. C'est vrai, non? Cet homme-là qui ouvre son cœur, il dit Mais si j'avais caché mon péché, mm -hmm. vous connaissez l'écriture, non? Amen. Le sont, non? Amen. Mais quand je confesse, Amen. Amen. je reconnais mon péché. Amen. Vous savez, psaume 51, dit. Alléluia. Vous vous il dit, <coughs> Seigneur, ma mère m'a conseillé de l'équité, je suis venu dans ce monde ainsi. Mm -hmm. mm -hmm. Mais ce que toi tu veux, mm -hmm. Mm -hmm. parce que la vérité soit fourni. Non. Et il regarde effectivement. Qui est parmi vous ici si n'a jamais vu mm -hmm. C'est ça, l'amour de Dieu. Mm -hmm. La miséricorde de Dieu. Si Dieu m'a pardonné, moi. Mm -hmm. Pourquoi ne pourrais-je pas pardonner à mon frère Vraiment. Peu importe ce qu'il m'a fait. Amen. Mais il faut aussi que le frère, ou la sœur en question, qui a mal agi, reconnaisse. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand on dit qu'il faut demander pardon aux gens, dit c'est bon, bon, frère, c'est bon, pardonne-moi. J'avais mal pensé, pardon. Un pardon comme ça, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas une demande. Non, non, non. Bon, bon, bon, de toute façon, puisque tu m'as dit, je suis d'accord, je te demande pardon. Parce que j'étais... Non, hein, non, hein, non. Hein, non, puisque tu veux, pardon. Tu veux, je te demande pardon. Bon, ça va, et pas bon, maintenant, pardon. Si déjà, toi et moi, nous sentons que c'est... Ce n'est pas un pardon. Mmh. Dans votre réseau Dieu. Mmh. Mmh. Quelqu'un vous mmh. demande pardon. Mmh. Amen. Amen. Ça va être même des larmes. Amen. Amen. Il s'assied, tu vois son état. Tu as pitié toi-même. Viens, l'enfant pour dire. Le grand père, bon papa, moi-même, mais quand même, bon, bon, bon, j'ai, dit de mais je suis quand même ton fils. Alors, pardon, oui, parce que tu vois, pardon, quand même, tu vois, bon Dieu, tu, tu comprends, hein? Mais tu comprends quand même, nous, bah, écoutez, bon, et est donc ce papa, même si c'est un papa? Lorsqu'il est venu, c'est comme s'il si, est et Il dit, mais je suis même pas dit. Et quand le papa virait que son état-là. Le cœur est touché, le pardon est direct. Amen. Amen. Et les parents elle est là, il C'est ton état, toi Amen. quand tu es comme ça. Mais humilie-toi. Chose au bien Amen. Amen. Amen. Amen. Yes. Yes sans de nous confier dans la chair. Moi, si je fais, moi, je connais. Frère, il faut d'abord que vous sachiez une chose. Vous ne pourrez jamais connaître plus que votre pasteur. Amen. Vous Amen. vous trompez, frère. Amen. Quand vous faites des choses, quand on va aller au... Frère et soeur, vous ne savez pas que Dieu me montre quand oui. vous venez aussi. Oui. Oui. Oui. Vous, vous fabriquez, vous saisissez-vous ça. Vous tuez-vous-même. Vous perdez oui. votre temps.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 Sinon pourquoi Dieu vous l'aurait donné. Amen. Satan est très malade. <coughs> il connaît ce que Dieu peut faire pour vous. Nous, nous allons le voir tout de suite dans les sept écrits. Et, Et sinon, il dit, mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, soit le premier à jeter la pierre. Vous avez remarqué aussi l'état de la femme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 Je vais remettre mon âme, ce que je suis à qu'est-ce que je peux dire Amen. Vous savez. La grâce que nous avons, c'est que quand nous sommes à lui, nous sommes approchés de lui. Il est quand on vous amènera dans le tribunal. Ne préméditez pas ce que vous devez dire. Si vous êtes appuyé à lui, c'est lui qui va vous dire. Amen. Elle ne savait rien, qu'est-ce qu'elle pouvait dire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 Alors, elle dit, on coupe la tête, on jette les pierres et puis on enterre, effectivement, on s'en va. Alors, faisons-le, puisque Moïse l'a dit. Mais ces jours-là, alors qu'elle a la la terre commence à entendre, elle en a dit la terre, puisque c'est comme ça, oh, elle entend simplement quelque chose de tout à fait nouveau. Non, Jésus, notre Amen. Seigneur, est venu pour sauver. Amen. Amen. Et, elle a dit, mais je vais mourir maintenant, il n'y avait plus de soi. Quand le médecin de ton il y a une espérance quelque part Amen. Mon frère et ma soeur ne t'abat jamais Amen. quand tu reçois une mauvaise nouvelle. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais l'éternel la délivra toujours de toutes ces situations, de tous ces malheurs. Si ça se confie à l'éternel. Alléluia. Alors il entend la voix qui dit. Si quelqu'un prenez vous. Alléluia. <rire> N'a jamais péché. Oh là là. Euh, je vois que moi, ça fait ouah C'est ça. Vous savez, parce que la parole de Dieu donne vie. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Elle qui était morte, effectivement, lorsqu'elle a entendu, il dit, mais je suis à la tombe est ici. Et puis il entend la parole qui dit, tu ne vas pas entrer dans la tombe. Si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Père, la vie est venue. L'espérance est revenue. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Dans la tête, mais j'ai dit il est le Seigneur mon roi, tu es un secours Tu ne manques jamais Dans la Amen. Gloire à Dieu! Tous ces gens qui étaient avec les pierres depuis le plus grand sont plus petits. Hey. Ils prennent hey. des témoignages Ils disent C'est Jésus là! Hey. Il n'est pas comme les autres. Quand vous êtes dans son église à lui, oh, préparez votre Dieu! Parce que nous étions partis avec des citations aussi. Là où il était. Amen. Amen.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 Il, dit, mais il cherche quoi la pierre pour jeter la femme ou quoi on s'est approché pour voir il commençait à écrire alléluia. Il dit, mais, mais qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il écrire là il cherche quoi quand je me suis approché je regardais il dit mais toi tu avais voyagé ah, yeah, yeah. j'avais mon péché sur la terre il dit mais c'est Jésus qui connaît mon péché alléluia, alléluia. alléluia. alléluia. Go, no, go, no.